Même pas qu'il y a des modos. Attends, je check. Moi, par exemple, euh, sur le truc d'Ubisoft, euh, il y avait pas mal de modos. Hein. Donc, ouais, euh... mais là il, y en a, là, il y en a pas sur Nintendo. Hmm. Sur mode board de toute façon, sont, à ils ont dû mettre régir en modo. Allez, 10, 9, 8, 8 7, 7, 6, 5, incroyable. 4, 3, 2. Allez, plein écran. 1. Parce que Nico Chat, c'est parti. Peggy 12. Peggy 12, hein. attention. Ouais. C'est ça, on est bien on est dans le bon timing. ça couraille Bon, c'est pas ça couraille. Le nouveau attend sera lancé dans... Oh, encore un timer 8 oui. oh, <rire> Cinq quatre, trois. Ça a explosé. C'est Bomberman. Ah ouais, c'est fort possible aussi, mais vu que c'est un truc -tête. Allez. Oh. Bon, déjà, il dans okay. le classique. Par contre, s'ils refont le truc de Donkey Kong, ok. C'est Mario <rire> Et c'est Mario <rire> C'est vrai que. ok, là il y a... Attends, oh, sneak, attends, loin. ouais, attends, il est parti loin. Oh, Ouhla. Minecraft si, Minecraft ma si Mais ah non, c'est Minecraft C'est Minecraft C'est Minecraft C'est Minecraft C'est Minecraft C'est ça. Si, si, c'est Minecraft C'est Minecraft <rire> <rire> C'est C'est <rire> Minecraft What the fuck <rire> C'est comment <rire> arrivé, mais c'est pas possible Oh, c'est Welcome to my Oh non, non <rire> mais... Oh, mais what the oh fuck! Mais putain! Yeah. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain! J'ai pris un fait sur moi. Ils l'ont fait! Ils l'ont fait! <rire> oh, mais what the Ils l'ont fait! Ils ont pas pris le ski oh, dégueulasse! dégueulasse. Mais putain! <rire> mais putain! C'est improbable! C'est mais... improbable qu'il faut arriver! Mais genre, ils ont pas pris le ski dégueulasse! Oh, mais putain. <rire> mais putain! On dirait mieux parodie! Mais putain, on De... dirait un mode! <rire> on est pas sur son, le skin, je crois. Mais putain! Mais what fuck! Mais on va avancer. Mais attends, moi je vais avoir mon skin moi! <rire> mais putain! putain, putain. Mais c'est vraiment arrivé! Non, mais ça c'est mais... improbable! Hein. Putain, mais. J'en m'attendais vraiment pas à ça! Non, mais. Alex, Et voilà, Alex en égo! On... Alex en égo! Voilà, c'est dit! <rire> putain! Ah Non c'est peut-être un ecofight Bah c'est. Je pense que si hein, parce oh, que sinon. Hein. Ah. Hop <rire> What the fuck Oh quand j'ai vu le. Qu il passera à la mur, j'ai vu les blocs, j'ai fait ok, c'est bon, oh, c'est ça, c'est unique. Attends, c'est quoi ça Il y a un zombie. Oh no putain les ah, Putain On va avoir un squelette aussi je suppose. Undorman Underman en fait. Mais le <rire> péché the... Oh ils ont craqué, ça y est. Non mais attends, c'est un poisson de <rire> Je suis pas en dire trop hein <rire> Oh mais what the fuck Mais putain <rire> Non mais, mais putain oh, La map elle n'adore non Oh putain Oh putain mais... ah, Attends c'est quoi le final oh, Attends le piston Oh putain ah, <rire> <rire> <rire> <rire> Oh what the fuck C'est trop bien Steven avec... Smash C'est quoi ce délire What the fuck Oh, this win <rire> <Hey>, Oh, <house> this <rire> win <rire> Il l'a pas dit, ça dégoûte. Bah oui, parce qu'il est venu à Steven V. Putain de merde <rire> C'est du grand art, GG. Oh, ça valait le réacteur. Oh, regarde, c'est quoi, il est en train de dire « Qu'est-ce que vous foutez, la pièce »« <rire> <rire> Qu'est-ce que c'est, ah, ces conneries »« <rire> Qu'est-ce que j'ai fait, avec mon jeu <rire> mon jeu ?» <rire> Il vont encore 4 internet, on va tomber là, on Sense, bam, allez, Steven. va tomber là, on va on va tomber là, on va là, on là, on va tomber là, on va tomber là, on va tomber Sakurai-san, te... <coughs> Minkra... Oh bah là, je suis content avec le Pass, hein, ouais, de la ah, Moi je l'ai pris Là, il t'a mis les trois doigts hein Oh là là là là on voir Twitter là, que c'est cassé Je ne charge même pas mon Twitter, il y a un c'est je ne pas Twitter Twitter est vraiment Twitter est down. Non, mais sur Twitter, je ne pas. Twitter est down, Twitter a crash. là eh, les, gens, eh, les gens qui stag, disent, ouais on va acheter la PS5, etc. on a Attends, moi j'attends eh, c'est ah, pas sem, possible Mais du coup, ok, okay donc c'est casquine avec comme euh, on a pu voir Un un je crois, vite fait à, okay. ah à oh my... oh mi il il Minecraft c'est no, parce que j'avais 4, Minecraft 4, 4, Minecraft ah, mais d on a... ah, mais ils ont... Putain, mais... Franchement... Mais moi, ils ont... Non, ils ont cassé mon Twitter, mon Twitter, ne marche plus. Hein. C'est bien, parce qu'au début, euh... genre, quand t'es passé de Thierry, qui était un personnage euh... très sympa, à euh... Billatt, allez, hop, ensuite, euh... Bimin, ok, pourquoi pas. Et là, Steven vient de faire un gros doigt d'honneur à Sense, c'est quand même épique, là. <rire> moi, en... quand je vois des trucs, ouais, Steve, de Minecraft, je Non un les se... gars, bon, Hop. Mais en plus de ça, il y a eu des mèmes où il euh, y avait un, un ski dégueulasse pour, pour Steven qui soit dans Smash. Le grotesque Steven qui a qui était là pour défoncer tous les, les personnages. Et là, genre, il y avait Bonjour Kazooie, ils ont fait, allez, tu dégages, tu pourras plus être dans Smash. Et là, bam, tu as Steven, Alex, Enderman et Zombie. Bon, euh, du coup, dans deux jours et trente minutes, t'es es là hein euh, <rire> Je serai chez mon daron, heureusement. <rire> aïe, aïe, aïe.